Bonjour à tous et à toutes. Euh, je m'appelle Colian Palvelé. Je suis le président du Conseil national de concertation des producteurs du Tchad. Actuellement président de la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale, la PROPAC. Et je fais cette vidéo euh, pour lancer un appel à l'égard de tous nos partenaires au développement tous ceux qui soutiennent la cause de la paysannerie, tous ceux qui soutiennent la cause des petits producteurs et tous ceux qui soutiennent les agriculteurs d'une manière générale. Nous voulons votre appui. Nous souhaitons que vous puissiez apporter votre appui euh, à l'UITC par rapport à sa, la formation qu'il est en train de donner aujourd'hui à tous les petits producteurs euh, dans, les, dans la gestion des conflits. Dans les questions de conflit. Alors, euh, euh, c'est une initiative louable. C'est une, une initiative qui a, euh, qui porte vraiment des fruits. Je vous encourage à soutenir cette initiative là, et euh, parce que euh, les questions de conflit aujourd'hui dans le monde euh, ne vont jamais, euh, on ne cessera jamais d'en parler. Et, donc, ces conflits vont toujours exister, mais il faut les comprendre, chercher à les comprendre, voir comment ces conflits évoluent et voir dans quelle mesure on peut apporter notre contribution par rapport à ces conflits-là. Voilà un peu euh, ce que nous connaissons de cette initiative euh, très intéressante portée par l'UITC. Nous souhaitons votre appui, nous souhaitons que vous euh, apportez votre contribution à l'UITC. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez compris.